René Grosse, on est contents de se retrouver. Ça faisait, eh bien, pour les rencontres du Sud cinématographiques, eh nous étions en manque depuis trois oui. euh, ans. Ben, écoutez, je, je vous remercie, mais c'est vrai que voilà, nous avions dû arrêter il y a deux ans. Le Covid nous avait complètement euh, empêché de faire la dixième édition. Et ne, la chance n'était pas de notre côté, puisque le confinement a été déclaré pendant que nous, de, de nous aurions dé, dû démarrer les rencontres. Et deux ans après, nous sommes de retour. Là, nous avons plus de chance puisque le pass sanitaire n'est plus là, le pass vaccinal, le masque non plus. Donc nous redémarrons avec plein d'entrains, plein de tombé joueurs. C'est veille ces mesures. Absolument, absolument. <rire> Donc, Là, on a un petit peu de chance, on est plutôt content. Les dieux sont avec nous, les dieux du cinéma en tous les cas. Et il y a plus de monde que vous aviez prévu peut-être, non Oui, alors en fait, disons que le fait qu'il y ait moins de mesures sanitaires, euh, les festivaliers se sont inscrits un peu au dernier moment et tout a bien fonctionné. Nous avons autant de festivaliers légèrement moins, mais c'est dû à la situation euh, qu'en euh, 2019, c'est-à-dire plus de 300 alors des fois nous avions eu 350 mais les sponsors sont là, les festivaliers sont là, la programmation est aussi passionnante hein, mmh. puisque nous avons euh, 17 films avec des équipes de films. Je peux le confirmer j'en suis au sixième. Voilà, c'est déjà bien. La diversité est toujours là voilà, et avec l'excellence. Je vous en remercie. Nous avons Cédric Lapiche qui va venir présenter son film. Nous avions eu Jean-Pierre Améry hier nous avions nous allons avoir de l'épine et Kerven pour un film incroyable qui s'appelle en même temps sur la politique et nous avons de Masière, un grand documentariste qui avait fait lourdes et là qui vient nous présenter cette année allons enfants et aussi. qui a l'air aussi ah tout à fait ah fabuleux oui. donc voilà on est on est très content tout le monde se retrouve l'esprit de la convivialité depuis des années qui est vraiment l'adn des, des rencontres et de retour j'ai l'impression que les festivaliers dans les, dès les premiers jours sont relativement content, même très content. Euh, le but, c'est quand même, le, le cinéma, c'est un métier de contact, d'accueil, et quand les professionnels se retrouvent, et qu'il y a aussi une communication... Et de partage bah, aussi, bah Oui, de partage, évidemment, salles. de communication avec le, le public, puisque nous faisons aussi pas mal de séances publiques chez Utopia, qui est aussi partenaire des Rencontres, et au Capitol Studio. Donc pour nous, voilà, c'est vraiment une, une relance, une, un renouveau, véritablement, et, et je crois que euh, bah, tout le monde va, va pouvoir en profiter, d'autant que nous le faisons essentiellement au Vox, qui est un cinéma emblématique de la vie avignonnaise, la vie culturelle, cinématographique avignonnaise, mais pas que, puisqu'ils font aussi du théâtre. Oui, puisqu'en plus, cette année, vous, c'est les 10 ans, et eux, voilà. on rajoute un zéro, c'est ce voilà. voilà. les 100 ans. 100 ans, c'est un cinéma le qui boxe. a été créé en 1922 par le grand-père de Jean-Paul Bizot. dans c'est toute une famille qui a toujours été dans, dans le cinéma, et je trouve vraiment magnifique qu'on puisse faire cet événement dans ce cinéma qui a 100 ans. D'ailleurs, les, les politiques, les institutionnels euh, vont venir nous rejoindre jeudi soir parce que je crois qu'ils comprennent bien l'ampleur de cette manifestation et la symbolique tellement forte où quelque part nous avons un héritage euh, culturel, cinématographique et nous devons le défendre dans une période qui est difficile mais qui est véritablement euh, pour nous euh, un moyen de, de recommuniquer, de se reconnecter à ce qu'a été le cinéma et de refaire venir le public parce que même si nous avons pu réouvrir après la période du, du Covid nous avons des attaques un petit peu à tous les niveaux, aussi bien des films qui ont été décalés, des problèmes sanitaires, euh, des plateformes hein, qui sont aussi très présentes. Donc, euh, refaire venir le public en salle, euh, refaire des festivals, euh, représenter des films, défendre des films. Voilà, ça c'est vraiment le métier des exploitants, des distributeurs également. Mais euh, voilà, nous sommes toujours présents et nous voulons défendre notre héritage et ce que nous sommes. Alors... De, les neuvièmes, les neuf éditions qui ont eu lieu jusqu'à présent se déroulaient au Pandora. Alors cette année, c'était la salle phare, Et cette non. année. Vous ne l'avez pas pu parce que c'est en travaux Voilà, en fait... Vous réservez euh... des surprises pour l'année prochaine Alors, vraisemblablement, nous retournerons donc au Pandora, au Capitole-Centre. Mais pour le moment, euh, la personne qui a racheté le site, c'est M. Frédéric Biesi, euh, qui est un producteur de spectacles de, de théâtre, qui a la Scala sur Paris, qui va faire la Scala sur Avignon. Il y aura des ateliers d'artistes, il y aura un, une salle d'enregistrement. Euh, il faudra évidemment présenter ses spectacles qu'il produit pendant le festival international de théâtre en été donc ça sera un lieu de théâtre mais en complément je pense qu'on est en train de bien de s'organiser de négocier de travailler aussi bien sur l'installation que sur la tarification nous pourrons faire les rencontres cinématographiques l'année prochaine à la scala avignon oui il y aura oui. les, euh, toujours il y aura au le moins cinéma, trois, salles, le trois salles de cinéma absolument donc euh, voilà nous espérons que ça se passera de cette manière là mais sinon euh, nous avons ce site qui, pour le moment, aussi nous convient, ah oui, ah oui. mais qui est aussi très agréable et que tout le monde apprécie énormément. Alors justement, pour les, pour les 100 ans du Vox, est-ce que le Vox, c'était le premier cinéma d'Avignon, historiquement Voilà, Vous, vous êtes... m'en demandez beaucoup ah, <rire> oui, voulais... Il vaut mieux demander vous à la famille leur... Biso, j'étais pas là à l'époque Je leur demanderai. Je pense qu'il devait en avoir d'autres, notamment le Paris, ou même le, le Capitole, a été fait plutôt dans les années 40, et c'était un théâtre. Hum. Mais le premier cinéma, je, je pense que faut demander à la famille Bizot, mais je pense que c'était celui-là, vous imaginez, il y a 100 ans. Et nous avons deux exploitants aussi emblématiques, de, je ne dirais pas de cette période, mais par rapport à leur famille. Jacques Font, dont le grand-père avait déjà des salles à Perpignan, et François Thiriot, qui est président du syndicat français sur Paris, qui, je crois, lui, a la, a la, plus, vieille, la plus vieille famille qui possédait une salle en France. Ça date de 1915, je crois, donc euh, vraiment des, des familles qui sont restées euh, de manière... Euh, euh, bah, avec un héritage, avec euh, une volonté, mais de manière emblématique dans le cinéma, après toutes les révolutions qu'a connues le cinéma, liées au son, liées aux, à l'image, liées au numérique, liées au changement de salle, eux ont perduré dans cette profession qui. Ils euh, se sont adaptés. Euh, ils sont adaptés bien sûr, mais ils ont fait passer le, le goût aussi, euh, le, le, le, le talent, peut-être aussi en plus, euh, à leurs enfants. Et là, il y a une. Totale pérennité. Et, oui. et bien, ici, tout à l'heure, il y avait les grands-parents, les enfants, grands enfants. Les enfants mmh. le, le petit-fils. Mmh. Euh, voilà, et quand on voit certaines photos, il y avait une photo dans, dans, dans le hall de, du Vox où on voit le grand-père de Jean-Paul Bizot, l'arrière-grand-père d'Emmanuel, en 1931 avec l'équipe Paramount. Alors, il n'y avait que des hommes. Euh, peu de femmes étaient présentes à, à l'époque, oui. mais c'était l'équipe Paramount qui était venue là en 1931, oui. 9 ans après l'ouverture du cinéma. Et cette photo, bah, j'invite tout le monde à venir la voir parce qu'elle est magique. Et en même temps, on peut dire que le Vox, il y a une très belle terrasse, on peut venir même y manger. Absolument. Bah, parce qu'on y, qu on a, y on est, on parle du Vox, voilà, voilà, on peut dire Il y, y a un restaurant, il y a un bar, place de l'horloge, en été, bon, essentiellement cinéma. C'est un cinéma aussi, assez curieusement... Pour montrer qu'il y a un retour au centre-ville actuellement. C'est un cinéma qui fait plus d'entrées actuellement qu'en 2019. Mm. Donc, pour, avec une meilleure programmation, vraisemblablement, mais aussi parce qu'il y a une volonté de retour dans les centres-villes, mm. euh, des salles qui, qui, qui fonctionnaient moins bien, qui marchent mieux maintenant. Et euh, donc, c'est un cinéma qui est euh, euh, aussi en renouveau par sa programmation, par sa clientèle, mais qui continue aussi à faire de la restauration. Il y a un bar et il travaille aussi en été pour le théâtre. Alors pour terminer, vous avez repris euh, les, les, comment dire, les, les catégories habituelles, la compétition, le ciné pitchoun. Alors, alors le ciné pitchoun, oui, nous n'avons pas compris euh, au Capitol Studio, ça c'est vraiment pour les enfants, on organise un carnaval, mais euh, la compétition, le jury des professionnels ne nous l'ont pas fait, euh, parce que nous jugions cette année que c'était plus difficile à mettre en place, nous avons mis seulement le jury des étudiants. Mmh. Donc ils viendront ah, donc. recevoir leur prix euh, vendredi, mmh. enfin ils remettent leur prix plutôt vendredi, mais l'ensemble des autres euh, prix, des catégorie. autres catégories n'ont pas été faits cette année. Voilà. Comme mais, les victoires du cinéma, n'a pas fait les, les victoires. hommes de l'ombre du voilà, cinéma. L'hommage cette année c'est plutôt au Vox et à la mmh. famille voilà, Bison. Voilà, oui. mais ça ne rentre pas dans le cadre des, des, des victoires mmh. du cinéma. Non, parce qu'ils déjà eu une il y a oui, quelques années. Absolument, absolument. En tout cas, René Cross nous on souhaite, euh, après cette dixième édition, une longue vie et qu'il n'y ait plus d'interruption. Ah oui, ça, mon Dieu, <rire> hein, je l'espère. Merci beaucoup. Merci.